Impliqués, pardon. Donc, euh, je passe maintenant aux prévisions propres à chaque signe. Bonjour, cher Bélier, voici vos prévisions pour le mois de février 2020. Les premiers dix jours seront démarqués par la disparition. Des confusions entourant vos relations et vos affaires ou finances et qui avaient lieu durant le mois de juin de janvier et causées par le carré que faisait Mars, votre gouverneur, avec Vénus et Neptune qui étaient dans les poissons, votre douzième maison. Il y avait peut-être des malentendus avec les partenaires d'affaires ou les partenaires personnels, avec les collègues ou vos relations en général dues à des malinterprétations des messages ou bien des suspicions, des tromperies ou des mensonges. Des séparations ou des relations très courtes ont eu lieu peut-être. Vous vous sentiez peut-être en basse d'énergie Faible ou découragé et peut-être même coupable après que certains souvenirs vous revenaient ou vous auriez blessé quelqu'un dans le passé. Vous étiez impliqué plus que les autres euh, chers béliers avec ces aspects de Mars avec votre douzième maison car Mars est votre gouverneur et Vénus et Neptune étaient dans votre douzième maison. Donc les deux, les premiers dix jours seront pour vous une période de guérison, on pourrait le dire. Guérison de la confusion qui a eu lieu dans vos relations et vos affaires et durant ce temps, Mars est toujours dans un signe de feu et vous appuie de ce signe dans vos démarches pour guérir, Mars étant votre gouverneur. Aussi, Vénus va entrer dans votre signe le 7 février. Vénus dans votre signe, bien qu'elle n'est pas très confortable, mais elle demeure la belle planète qui va vous donner un magnétisme personnel et un charme et un charisme naturel qui vont vous aider dans vos négociations et vos arguments. Vénus aussi pourrait vous pousser, vous pousser durant ce mois à euh, peut-être changer de euh, d'apparence, changer de look, changer de coupe, par exemple, ou que la couleur de deux de cheveux. Donc Vénus pourrait aussi euh, influencer euh, ce désir chez vous. Le 9 février. Le 9 février, une pleine lune aura lieu dans le lion, un signe de feu aussi comme vous, et c'est là que l'image sera plus claire pour vous, pour reconnaître les erreurs qui sont survenues dans vos relations ou dans vos partenariats et qui auraient mis en péril ces relations. En reconnaissant les erreurs, on serait capable de trouver des solutions ou prendre des décisions si on continue dans ces relations ou non. Le 16 février, Mars entre dans le Capricorne, votre dixième maison, et sera conjoint au nœud sud dans ce signe. Bien que cette conjonction est délicate, mais la bonne nouvelle c'est que Mars un beau Trigone avec Uranus dans votre deuxième maison dans le Taureau. C'est une bonne nouvelle, surtout pour ceux parmi vous qui ont travaillé fort au niveau professionnel, qui ont travaillé sur leur performance et leur rendement. Ce beau Trigone entre Mars et Uranus dans votre deuxième maison vous apportera des bonnes nouvelles qui serait surprenante pour vous au niveau soit de vos revenus ou de votre profession. Le 19 février, le soleil entre dans les poissons, votre douzième maison. Le soleil dans cette maison serait une énergie lourde pour vous, chers béliers, et il pourrait même affecter votre sommeil. Il ferait la lumière sur vos secrets et les événements de votre passé qui vous gênent. Mais la nouvelle lune dans ce signe le 23 février portera une énergie très propice pour faire le bilan des derniers mois. Quelles sont les erreurs que vous aviez faites et que vous voudrez éviter dans vos prochains débuts Surtout que le mois prochain, en mars, la nouvelle lune sera dans votre signe à vous. Alors, ce mois-ci, il faut ne pas rater cette opportunité de réviser, de planifier votre nouveau début, faire le bilan qui sera bénéfique pour rendre les choses plus claires pour vous. Donc, euh, ça c'est en général euh, les prévisions du, de, du mois